Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Moi ça va beaucoup mieux et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo que j'adore tourner puisqu'il s'agit de vidéos spéciales créateurs Disney, donc des créations que j'ai adorées venant de petites boutiques et que je veux vous partager ici. Ça permet à la fois de découvrir des créateurs de leur donner de la force en les faisant connaître un petit peu et peut-être éventuellement de vous faire craquer pour l'une de leurs créations. Et je me suis dit que vu que Noël approchait à grands pas, c'était vraiment le moment de vous partager. Du coup, ces trois boutiques que j'ai testées et approuvées pour vous. Alors dans cette vidéo, il va y avoir un petit peu de tout. Il va y avoir du créateur de petit budget jusqu'à un créateur... Un peu plus high level mais vous allez vite comprendre pourquoi avec du coup deux créateurs français et une boutique étrangère mais je vais vous en parler juste après je vais pas faire trop de blabla et je vais commencer tout de suite avec la première boutique et d'ailleurs j'ai reçu ces produits juste aujourd'hui donc je suis assez contente de vous en parler d'office et cette boutique c'est pop candle studio <musique> Alors Pop Candle Studio, c'est une petite boutique d'une créatrice qui fait partie de la Pixie Army, qui m'a contactée pour me présenter ses produits, et en grande fan de bougies, j'étais obligée d'accepter. Donc c'est une boutique qui est faite en France, et oh, j'ai le colis juste à côté de moi, et qu'est-ce que ça sent bon J'adore Donc elle propose des produits sur l'univers Disney, mais pas que, il y a notamment du Harry Potter également. Donc elle vend à la fois des bougies et des fondants. J'ai deux bougies à vous présenter, dont une euh, qui vient de sa nouvelle collection de Noël autour de petits biscuits de Shrek, qui est trop mignon et j'ai également des fondants, donc ce sont euh, des petites bougies toutes petites alors qu'il faut faire fondre avec un brûleur. Donc moi j'en ai pas mais je pense que j'en achèterai un bientôt pour pouvoir les utiliser. Donc le premier c'est celui-ci euh, que j'ai choisi du coup qui est un fondant d'Halloween. Donc euh, les petits fondants sont à des tarifs super intéressants. Euh, je vous mets de toute façon les prix juste ici comme ça vous pouvez vous faire une idée donc vous pouvez faire un petit assortiment avec plusieurs fondants de plusieurs univers et même les bougies honnêtement valent vraiment le coup il est trop mignon je sais pas si vous voyez la taille par rapport à mon doigt ah ça sent bon alors ça sent pas la citrouille mais ça sent une odeur un peu euh, je sais pas comment dire mais très autonale très réconfortante et c'est je trouve inspiré de l'étrange noël de monsieur Jack donc la deuxième que j'ai choisi c'est Under the Sea qui sent bon le monoeil et l'été donc inspiré du coup de euh, la petite sirène comme vous pouvez le voir les designs sont très minimalistes alors il y en a pour toutes les odeurs moi il faut savoir que ce que j'aime c'est les odeurs qui sont très très sucrées j'aime pas du tout les odeurs qui sentent un peu le propre même si ça fait crado quand on dit ce genre de phrase du coup celle-ci est un peu moins mon style mais je pense qu'elle plaira aux personnes qui aiment les odeurs plus fraîches ah oh, celle-là elle sent divinement bon j'adore donc celle-là, elle s'appelle Poison Apple, donc elle est euh, sur le thème de Blanche Neige, donc Devil Queen. Elle sent bon, elle sent bon, j'ai super hâte de la faire brûler. Je suis vraiment pas douée pour décrire les odeurs, mais c'est un mélange de pommes et de sucre, mais on sent surtout la pomme. Et j'ai choisi deux petits fondants sur l'univers d'Harry Potter. Donc il y a celle-ci sur euh, la bière au beurre. Ah, ça sent bon, ça sent vraiment les bougies Bazan Body Works je trouve. Donc c'est vraiment très automnal et c'est une petite chouette d'Harry Potter c'est tout bête mais euh, c'est des petits détails comme ça qui font la différence et alors j'ai pris un fondant qui est un peu plus cher que les autres mais honnêtement au niveau de la taille ça s'explique assez facilement et c'est une choco grenouille. j'adore les choco grenouilles. ça me rappelle totalement mon enfance mon père m'en achetait quand j'étais petite et j'adorais ça et bien évidemment elle sent au chocolat et elle est trop belle, je vous la montre juste là bon malheureusement je pourrais pas vous montrer comment elle brûle en vidéo mais euh... oh, ça sent bon, ça donne envie de la croquer et du coup, il y a également deux bougies, comme je vous le disais. Donc, elle m'a aidée à choisir parce que je voulais être sûre d'avoir une odeur bah, qui me plaise réellement pour pouvoir vous en parler. Et euh, c'est une réussite. Donc, la première, c'est la T-Biscuit. C'est des bougies qui sont assez grandes. Hein. Elles font 151 grammes. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a de quoi faire un niveau euh, brûlage. Donc, ça sent le pain d'épices, bien évidemment, mais pas une odeur trop forte non plus. Je pense que c'est pas l'odeur qui va trop vous donner mal à la tête, mais... Oh, c'est un délice. Et j'adore l'étiquette qu'elle a faite, euh, que je trouve vraiment très mignonne et qui bah, colle du coup à son univers. Et la deuxième, Pixie Dust. Euh, et elle sent... Alors, cette bougie, elle était faite pour moi, clairement. Elle sent la tarte au citron meringuée. Si comme moi, vous êtes fan de bougies et de l'univers Disney ou d'Harry Potter, je trouve que c'est un chouette cadeau à faire qui n'est pas hyper cher et qui fera plaisir, je pense, à beaucoup de monde. <musique> Alors, la deuxième boutique dont je voulais vous parler, c'est une boutique qui est anglaise. Alors, j'aime beaucoup commander en Angleterre et sur les shops américains parce que j'adore leurs idées, mais c'est vrai que bah, plus le temps passe et plus c'est compliqué, que ce soit au niveau de, des frais de port ou au niveau des douanes bah, de commander à l'étranger et notamment en Angleterre avec le Brexit puisque euh, bah, j'avais eu des frais de douane sur cette commande et du coup, ça m'était revenu assez cher. Donc, la deuxième boutique que je voulais vous présenter malgré tout, qui du coup n'est pas donnée mais qui vaut, je trouve, le coup, c'est Kingdom Trades Co. Alors, c'est... Une boutique du coup qui fait des t-shirts brodés euh, que j'aime d'amour. Je regarde le contenu depuis assez longtemps et j'ai finalement craqué pour euh, leur collection autour des parcs Disney. Je pense que vous allez vraiment comprendre très très vite pourquoi la Pixie Army parce que euh, comment vous dire c'est tout simple mais je trouve que ça fait vraiment tout son effet et même euh, hors Disneyland donc <rire> ça c'est le premier. Donc comme vous pouvez le voir en fait c'est le logo donc, du parc Disneyland euh, en Californie en version pastel. Donc c'est un t-shirt blanc assez basique. Euh, c'est l'unisex il me semble et moi j'avais pris du taille S. Et euh, donc du coup j'en ai deux. Donc j'ai celui-ci que je trouve absolument canon. Et le deuxième qui est juste là, qui est sur le thème de Walt Disney World cette fois-ci. Qui est... Juste là, et que j'ai pris également dans la même taille. Je vous montrerai du coup des close-up portés, ce sera plus parlant. Alors, euh, cette commande, je la regrette pas du tout parce qu'elle euh, est absolument magnifique. Les produits sont vraiment de qualité. Euh, J'adore le côté pastel euh, et j'ai vraiment hâte de les porter. Je l'ai porté cet été avec un short, mais je pense qu'avec des jupes, avec des salopettes et tout, ça peut être trop mignon. Mais deux choses à savoir du coup sur cette boutique avant de commander. La première, c'est que euh, bah, la boutique n'est pas ouverte en permanence. Ils font des ouvertures éclairs où euh, bah, du coup, pendant ce temps-là, vous pouvez commander ce que vous voulez ça dure très peu de temps donc je vous conseille vraiment de les suivre sur les réseaux sociaux parce que bah, ils partagent justement le temps où ils sont ouverts et euh, ce qu'ils ont à la vente sachant qu'ils proposent également des nouveaux produits bien que j'ai pas été voir récemment et la deuxième chose du coup c'est de penser si jamais vous décidez de craquer euh, bah, au temps d'expéditions que ça peut représenter et également aux frais de port et aux douanes éventuelles que vous pouvez attraper. Euh, moi du coup avec les frais de port il y en avait pour euh, 67 livres pour deux t-shirts du coup plus frais de port. Et j'en ai eu pour à peu près 30 euros de douane. Donc ça commence à faire cher pour deux t-shirts. Ça fait à peu près 110-120 euros. Ceci dit si jamais vous craquez que vous pensez que ça peut être vraiment un bon cadeau à offrir pour un fan Disney. Une personne que vous aimez. Enfin bref si vous voulez faire un cadeau un peu spécial et original je vous le recommande vivement. Et deuxième chose à laquelle il faut penser, euh, je ne sais pas si c'est parce que je suis petite ou si c'est parce que c'est le modèle qui est comme ça, mais le Disneyland tombe assez bas finalement, un peu en dessous de la poitrine, et je trouve que c'est pas forcément ultra flatteur euh, pour la silhouette, donc en fonction de votre style, pensez-y, ça peut être un peu bas euh, au niveau du design. <musique> le troisième créateur que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et il fait un travail de dingue comme les deux boutiques que je vous ai présentées. Stéphane, c'est un créateur qui personnalise, euh, je crois qu'il personnalise aussi des vestes, mais il personnalise surtout des chaussures. En tout cas, c'est pour ça que qu'on a travaillé ensemble, et donc il personnalise des chaussures, donc ça peut être des baskets, des Doc Martins, etc. Et il les réalise aux couleurs de vos personnages préférés. Il m'a proposé de me personnaliser une paire de chaussures et de me l'envoyer pour que j'en fasse ce que je veux, mais que j'en parle à la communauté. Quand j'ai vu son travail, j'ai halluciné, j'ai trouvé que c'était une super bonne idée de présenter ce travail, même si effectivement bah, ça a un coût supplémentaire, mais ça demande aussi un travail assez énorme et assez minutieux, comme vous allez pouvoir le voir sur le produit que je vais vous présenter. Et donc du coup, il m'a proposé euh, de faire une paire de chaussures de mon choix. Et donc j'ai choisi du coup euh, des Nike Air Force aux couleurs de réponse. Alors je voulais pas un truc un peu trop obvious avec euh, des gros motifs mais du coup je lui ai demandé une paire sur le thème de réponse mais qui soit assez pratique pour du Disney Bound avec des touches assez discrètes finalement et j'ai choisi du coup euh, un style qui représentait en fait les murs de la chambre de réponse je trouvais ça très chouette on a longuement discuté par message privé euh, et ça vous permet du coup d'avoir un produit unique et intégralement personnalisé et ça je trouve ça vraiment chouette donc il peut acheter la paire de chaussures pour vous ou euh, bah vous l'achetez vous-même et vous lui envoyez et euh, je suis Demandé, du coup, d'ajouter deux trois détails, du coup, pour rappeler euh, bah, l'univers de réponse, notamment le petit Pascal et la petite couronne, et je trouve que ça fait tout son effet sur un look réponse. Franchement, j'en suis amoureuse. Il a fait un travail fou, ça a été envoyé. Hyper rapidement, je crois qu'en deux semaines la paire était prête. Bref, je sais pas encore s'il prend encore des commandes pour Noël, mais c'est un cadeau rêvé pour un fan Disney. Voilà ma Pixie Army pour cette nouvelle vidéo spéciale créateur. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous avez des shops à me recommander euh, de créateurs Disney ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Ça fera toujours de la visibilité à ces personnes. Et euh, nous ici, on aime partager les bons plans, donc euh, n'hésitez pas vraiment. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime